J'ai complètement éteint le soleil. Hey, yo les gamers, c'est Chris Alex 2008. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va jouer à Solar Smash. Donc euh, bah la dernière fois la vidéo, elle a dépassé les 10 likes, donc on va le faire cette fois-ci pas Planet Smash ni City Smash, hein, mais système smash donc avant toute chose n'hésite pas à vous abonner à la chaîne donc, voilà. alors euh, donc, je sais pas trop comment ça marche donc là en gros on peut détruire le système solaire entier euh, ne me en demandez pas comment ok il y a les orbites d'accord ok donc comment on fait pour euh, zoomer un truc comme ça et few moments later alors, on, on peut voir donc euh, que là c'est le système solaire, donc il y a les différentes planètes. Ok, il y a Uranus, là, d'accord. Bon, il y a bien sûr le Soleil, mais qu'est-ce que je peux faire Ok, je peux accélérer le temps déjà. Ok, bon, enfin, allez, c'est le temps normal. Voilà. Euh, je pense que ah, il y a un trou noir. Ah, mais en plus, je l'ai mis pile dans l'orbite de la Terre, en fait, là. Oh, regardez, ça, ça, ça, ça a déformé l'orbite. Attendez, what Je peux déplacer les trous noirs Ouais, ok. Oh, par... Mais attends, ça, ça va pas se rentrer... Euh... Ah. Mars euh, va pas rentrer dans la Terre par hasard oh. Ils ont vu chaud... Mais attends... Oh oh. Mars, il s'est fait... Oh. Mars était à deux doigts de se faire avaler par un trou noir. Mais... Oui. Ok, bon, le trou noir, on va le dégager là-bas. Mais what the heck Euh... Je crois que j'ai cassé euh, l'orbite. <rire> oui mais, mais what J'ai détruit une planète avec le système solaire. Mais qu'est-ce que j'ai foutu Il y a Vénus là, mais qu'est-ce qui se passe J'ai détruit la Terre. On va en mettre plein. Qu'est-ce qui va se passer Ça a attiré le système solaire Quoi C'est en train de nous consommer Ah Oui, il y a Pluton, pourquoi Pluton, c'est pas une planète Pluton, détruisez-la, oh il y a les astéroïdes, alors ça ressemble à quoi, ou par contre ça lague, vois, oh, j'ai jamais vu mon téléphone autant lagué de ma vie. Pas fusionner les trous noirs Noir, ils vont se fusionner. Ok donc après avoir complètement détruit le système ah. ah ok <rire> j'ai encore un peu détruit donc comme je disais après avoir complètement dé détruit notre système solaire euh, on va maintenant euh, tiens utiliser ce bah, les espèces d'astéroïdes, là, c'est quoi Ça marche pas, ou Pourquoi j'arrive pas à dézoomer, là Mais what Ça sert à quoi, les astéroïdes Ça sert à rien Il faudrait qu'ils fassent des mises à jour. Ah, ok Ah, ça me des astéroïdes, comme ça Ouais, le soleil, il est passé où le soleil <rires> <rires> you serious Eh Les astéroïdes, ça fait déplacer le soleil Ah, c'est moi qui ai dû te placé Ah RIP Mars <musique> Je que dalle. Bon, ok. Euh, alors, je crois que je peux bouger les différentes planètes. Euh, genre Vénus, par exemple, je peux le mettre dans le Soleil, ça. Voilà, je l'ai mis dans le Soleil. Ensuite, euh, bon, il y a la Lune, elle fait un autour de la Terre. Ouais, euh, une météorite là. Ah, et comment à va a... Ah oui, ok, il y a plein de météorites partout, là. J'espère que la Terre, ne va pas... se Faire défoncer. Oh, regardez, je crois que Mars et la Terre, ils vont se rentrer dedans. Oh, ils ont tellement chaud. Mais, mais comment c'est possible ah. Et la lune elle a un peu. Elle a un peu fait mal, oh non? Je oh, un truc Ah oui, non, non, non, ok. Oh oh. Qu'est-ce que je moments later. Oh, regardez, je peux dessiner avec le soleil. Attendez, hop. Hop, on va faire un smiley. Non le soleil reviens ah soleil quittez le système solaire bon ok donc là ah j'ai sans faire d'explosion mais quelques de tours noir par contre vraiment la terre vraiment c'est tout petit hein vraiment euh, dans l'espace on est tout petit petit le soleil va encore exploser waouh qu'est-ce que c'est que ce truc là on va voir la terre Oh, ça, ça fait une nébuleuse Waouh C'est mal que je peux pas zoomer, enfin c'est bizarre de zoomer sur ce jeu. Tout noir c'est trop bizarre. On peut pas fusionner les trous noirs, comme dans la vraie vie. Ah si, on peut... Ce serait comme dans all.io. On va essayer de créer le plus grand trou noir. Regardez Saturne, attendez. Vous allez voir Saturne, il va faire n'importe quoi. Pourquoi Saturne n'a plus ses anneaux Ouah, en vrai, les trous noirs, c'est trop cheaté. Ah, oh non Non Ok. Allez, toi, va-t'en du système solaire. En fait, je crois que j'ai sans faire exprès euh, complètement euh, pris un bout euh, du soleil. Et j'ai complètement déréglé, je crois. Ah, il y a Vénus qui va dans le soleil a tout mangé Déplacer juste là je pense que ça fait en fait quand on déplace le système solaire on déplace aussi toutes les planètes euh, ensemble parce que du coup bah, euh, bah en fait elles tournent autour du soleil et si on déplace le soleil bah ils vont encore tourner autour du soleil vous, vous m'avez compris quoi ok alors euh, ah ouais, ils commencent tous à tourner. Un peu. Enfin, Mercure, elle est en train de partir. Je sais pas où. En fait, je reviens là. Oh, les gars, j'ai réussi à remettre en orbite euh, Mercure. Enfin, je crois. Enfin, Mercure fait encore des trucs un peu bizarres. Mais ouais. J'ai mis Mercure en orbite. Enfin, elle a une orbite un peu bizarre. Euh, mais bon. Il y a aussi euh, la Terre, donc, euh, qui a une orbite euh, un peu chelou. Même si... Euh... Ah, en vrai, non. elle est vraiment autour du Soleil, euh, l'orbite de la Terre. Donc, ça passe. Et après, Mercure et tout, euh, enfin, euh, plus loin, là. Saturne, etc. Euh... Euh, je sais pas ce qu'ils font. Ah, bah, il y a Mars, là. Elle le mettre là-bas. Voilà. Ça va rajouter plus de choses dans ce... Euh... Joyeux... Bordel. Non Ok les gars, oh, regardez les orbites que j'ai fait là Oh mais la planète est comme n'importe où Mais what Mais Ah bah on va voir Mars et tout ça hein N'importe quoi Bon je pense les gars qu'on va s'arrêter là parce que vraiment on a détruit un peu trop de système solaire pour une seule vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh... Et il faudrait aussi que dans leur jeu, ils ajoutent plus de choses pour, je sais pas, détruire le système solaire. Là, ok, ça va, mais il faudrait plus de choses quand même. Ça m'étonne pas que Mark Player, elle a juste fait une vidéo sur système Smash. Ah euh, sur Planet Smash, pardon. Donc, hum, bah bon, bah maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire A plus les gamers, et abonnez-vous Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, là Nice.